Bonjour Amaru. Bonjour Marie. Vous êtes euh, auteur, réalisateur, le fondateur de la Jesus Box et vous étiez euh, tout en joie quand je vous ai dit qu'il fallait écrire une chronique sur Notre-Dame de Lourdes. Ça vous parle particulièrement, vous allez nous expliquer pourquoi. Bah oui évidemment parce que bah, moi quand j'étais petit, bah, on y allait tous les ans à Lourdes avec la paroisse. C'était un peu le, le team building paroissial pour bien démarrer l'année en septembre. Euh, en plus paroissial que team building quand même. Hein. Euh, la première fois que j'y suis allé, bah, je ne savais pas du tout ce que c'était Lourdes, hein. j'étais mmh. tout petit, j'étais en CP, il euh, n'y avait pas internet à l'époque et du coup bah, je ne pouvais pas écouter la comédie musicale. Quoi. Alors euh, avant de monter dans le bus de la paroisse, ma mère m'avait dit « Lourdes, euh, c'est l'endroit où la Vierge Marie est apparue à Bernadette et elle lui a donné de l'eau. Oui. » moi je lui ai répondu bah, « tu sais si elle m'apparaît moi je lui demanderais plutôt du jus d'orange. » <rire> Bon, bah, elle ne m'est pas apparue, du coup bah, pas de jus d'orange. Enfin, quand je dis « ne m'est pas apparu euh, », j'ai quand même clairement vu deux, trois vierges fluo dans les boutiques de Lourdes. Hein. Euh, franchement, ça peut mettre le tout hein, quand tu n'es pas au courant. Mais bon, on va euh, éviter ici de tomber dans des blagues euh, sur euh, les vierges en plastique qui chantent Ave Maria quand on tire sur leur chapelet On va éviter. Moi, euh, ce que je retiens, c'est que Lourdes, c'est assez galvanisant. Il y a un côté ambiance de, de supporters de football euh, déjà tu pars en bus hein, très tôt le matin arrive sur place tu chantes à tu tête ave, ave, ave maria <rire> donc euh, voilà c'est avec ma paroisse c'était un peu ça une grosse ambiance sur, sur le chemin de croix et puis le programme c'est un classico immuable euh, chemin de croix grotte eau goodies et euh, la messe évidemment à saint piedis euh, vous voyez Saint-Piedis ouais. Franchement, je ne sais pas qui a eu l'idée de construire euh, cette euh, basilique hein, euh, en sous-sol, tout en béton en plus. Ouais. Ça résonne tellement là-dedans. Je suis sûr qu'on entend encore l'écho de mon passage quand j'étais en 6e. <rire> Mais bon... Lourde, ça m'a aussi procuré euh, de petites angoisses. Hein. Euh, bah avec tous ces malades qui se baladent dans le sanctuaire, ouais. oui, parce qu'à dos, j'ai eu une grosse phase euh, hypochondriaque. Du coup, je vous laisse imaginer ma tête quand l'aumônier nous a proposé d'être brancardier euh, le temps des vacances. Oui, effectivement. Ouais, avec du recul, <rire> j'ai fini par comprendre que ce qui me faisait vraiment flipper, euh, c'est que, en fait, je pense que j'avais peur d'assister à un miracle euh, et qu'un malade guérisse et que ce soit le mien, évidemment. Euh. Non, mais es là, t'as l'air faim hein, si ça arrive. Hein. Tu tires le brancard, là, tout d'un coup, tu dis, tiens, mais c'est prodigieux ça le malade il me paraît beaucoup plus léger merci marie d'avoir pris sur toi le, le poids de ce chariot Alors en fait tu te retournes tu comprends d'où vient le miracle le malade est en train de danser à côté du chariot non mais, euh, on fait quoi <rire> si ça arrive euh, moi j'aurais été capable de l'engueuler je pense hein. remontez tout de suite sur ce chariot monsieur hein. mais bon euh, tout ça n'est pas arrivé hein, parce que je n'ai jamais euh, eu le courage d'être brancardier voilà je, je savais que ça allait vous mais décevoir oui, un petit mais peu mais oui. Mais bon, non, on l vous aime quand même. Non, merci. <rire> Parce que l'important, c'est que maintenant, je comprends mieux le sens de Lourdes. Lourdes, bah, c'est le haut lieu de la fragilité, euh, et c'est important qu'il existe des lieux comme ça. C'est vrai. Euh, Lourdes, contrairement aux apparences, bah, tu peux y croiser de vrais super-héros, des gens hyper inspirants. Moi, je suis un peu du genre à mal vivre mes échecs, à me sentir un peu seul au monde quand il m'arrive quelque chose de, de difficile. Eh bien, aujourd'hui, quand je vais à Lourdes ou quand, ou quand je vois simplement des images de Lourdes, eh bien, je me sens moins seul. Euh, je me sens vraiment en communion avec chaque malade et leur faiblesse et leur fragilité, euh, elle me renvoie quelque part à la mienne. Voir que des milliers de gens se rassemblent à Lourdes et viennent présenter euh, leur faille, leur fragilité au pied de la grotte, euh, à Marie, eh bien, ça m'aide à comprendre le message de Lourdes. Quand j'étais petit, je croyais que chaque malade venait à la, gourou, à la grotte euh, simplement euh, comme on gratte un ticket de loto. Euh, hein, on ne ouais. sait jamais, hein, on pourrait être guéri. À qui le tourne Exactement, <rire> mais euh, je n'avais pas compris que... Le simple fait de présenter ses faiblesses à Dieu, ben, c'était déjà une guérison. Lourdes, ça m'a appris à mieux vivre mes échecs, mes défauts, mes faiblesses, mes fragilités, et à comprendre que Dieu, finalement, ben, il ne veut pas forcément m'en débarrasser, mais qu'il me demande simplement de les lui présenter pour qu'on puisse ensemble ben, créer quelque chose de beau euh, à partir de tout ça.